Je vais, vous, je vais vous montrer des kits euh, simples à offrir à vos amis ou à vous-même euh, pour vous lancer ou pour que vos amis, votre famille se lancent dans les fermentations. Des kits très simples. Là, j'ai 5 kits. Euh, le premier, c'est le kit de kombucha. Avec ce kit de kombucha, vous rajoutez une mère de kombucha. Vous pourriez rajouter des bouteilles aussi si vous voulez, mais vous avez tout ce qu'il faut pour partir votre kombucha. Vraiment très, très simple. Euh, le manuel à l'intérieur, vraiment tout est expliqué. Vous ne pouvez pas rater votre kombucha. Si vous le ratez, téléphonez-moi, on vous rembourse. Donc, ce kit-là, est vraiment super pratique pour les gens qui veulent réutiliser leur peau maçon. Si euh, vous connaissez quelqu'un qui a plein de pomassons et qui aime ça, les canages, fermentation, etc. Là, il y a un pilon en bois, il y a des points en verre, il y a des pickle pipes qui permettent de faire en sorte que les gaz puissent sortir. Nos clients qui l'achètent l'adorent, donc vous ne serez pas déçu. De toute façon, avec tout ça, vous ne serez pas déçu, sincèrement. Donc vraiment très très bon kit. Si vous voulez faire un plus gros volume et pas nécessairement réutiliser les pomassons ou euh, en tout cas si vous voulez offrir quelque chose tout en un, très très simple, il y a deux options. Soit vous achetez ce qui n'est pas un bac à compost. C'est bien mieux qu'un bac à compost. C'est un, un pot que j'utilise depuis des années, qui s'appelle qui le Crazy Korean, ou euh, aussi appelé e C'est fait en Corée. Et euh, là, à l'intérieur de ça, attention, j'ai un kimchi. Je vais peut-être pas l'ouvrir. Ça, ça fait un peu peur. Mais à l'intérieur de ça, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre kimchi. Je vais même vous le montrer. Ah, mon kimchi. Hop Là, il y a un poids à l'intérieur qui permet de peser sur les ingrédients. Ah, oh, je salive, c'est tellement bon. En tout cas, avec ça, vous aurez vraiment un très très gros taux, tu sais. Ça marche vraiment super bien. Ça marche bien, ça tient dans le frigo, mais c'est pas très cute, c'est un peu brun. Bon, on se l'entend, mais c'est vraiment pas cher. Et ça marche vraiment super bien. Autre kit qu'on on vient juste de recevoir et que j'adore déjà. Vous avez vu, j'ai fait ma, ma salsa de tomates lactofermentées à l'intérieur et j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'ai hâte de faire d'autres choses en, ensuite dedans. Donc c'est un kit. À l'intérieur de ce kit-là, il y a même du sel. Si vous n'êtes pas sûr du sel, si la personne à qui vous l'offrez le kit n'est pas sûr du sel, il y a le sel. Euh, il y a des poids en céramique qui permet de peser sur les légumes pour qu'ils restent immergés tout le long. C'est en verre, ça fait un demi gallon. Ça veut dire à peu près quasiment 2 litres, et il y a un couvercle, il y a un barboteur par-dessus, le barboteur fait en sorte que les gaz puissent sortir, la personne qui va faire ces fermentations de légumes avec ça, c'est certain, elle aura 100% de succès, ça va vraiment très très bien marcher, donc vraiment, euh, il y a quatre kits différents, euh, choucroute, pickle, légumes racines et sauce piquante, mais au final, c'est tous les mêmes. Ça vient avec des recettes en français et en anglais. Euh, et c'est pour vous dire, en fait, à l'intérieur de ça, légumes fermentés, vous pouvez faire n'importe quel légume fermenté, dont des sauces piquantes, dont du kimchi, dont n'importe. quoi. OK. Dernier truc. C'est les kéfircots. Les kéfircots, je vais décaler tout ça. Hop, Les kéfircots, c'est C'est ça. Kefirko c'est une petite entreprise qui vient de Slovénie, un petit pays à côté de l'Italie. Ils font des kits à Kéfir en verre super méga résistant. J'ai jamais eu de casse. En fait, depuis qu'on a démarré Révolution Fermentation et même avant dans le passé, j'ai jamais vu de casse de ces produits. Donc vraiment super durable, super solide, vraiment bon choix. Et ce qui est vraiment génial de ce petit kit là, c'est le tamis qui est à l'intérieur, quand on fait du kéfir vous voulez que ça soit simple, qu'il n'y ait pas besoin de le, c'est des fois compliqué, en fait quand vous le tamisez, mais avec ce kit ça marche vraiment super bien, et si vous faites du kéfir de lait, peut-être que vous allez vouloir faire du fromage de kéfir de lait, en fait c'est comme, comme un fromage crémeux, vous pourriez faire du boursin, même vous pourriez regarder, on a fait d'autres vidéos, Geneviève a fait des vidéos pour montrer comment faire un parmesan de kéfir, donc un fromage de kéfir. Donc là, là ça permet de, de tamiser le kéfir pour que ça devienne du fromage de kéfir, on récupère le petit lait en dessous, hein, en dessous. ça marche vraiment super bien. Donc voilà ces deux kits, vraiment super bons. Euh, C'est possible quand vous voyez cette vidéo qu'on n'a plus de kéfir co. On. on est en train d'en recevoir. Euh, et on en a régulièrement, mais des fois il y a des petites ruptures de stock parce qu'on a trop de demandes, parce que c'est vraiment des très bons produits. Et voilà, ça s'arrête là. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez en dessous euh, dans les commentaires ou vous nous écrivez. Bonne fermentation!